Peuple français cherche président, présidente, CDD, 5 ans. Charlotte, sérieux, t'as vu l'offre Envoie ton CV, faut vraiment que tu postules à nouveau. Je sais, il y a 5 ans, c'était à l'arrache, mais là, t'es prête. Merci pour l'offre. Je ne vais pas postuler cette fois parce qu'il y a la primaire populaire qui va rassembler les gens autour d'une candidature unique pour l'écologie, pour la justice sociale, pour la démocratie. Donc, il n'y a qu'à signer l'appel. Allez, bisous les hey, copines, j'ai vu les candidats qui se présentent. Pour moi, c'est pas possible, mais vas-y, postule, meuf. Oui, Lily. Oui, oui. Il y a cinq ans, c'était à l'arrache, mais là, on a une équipe depuis un an. Tout ce qui reste à faire, c'est signer l'appel. Donc, plutôt que de m'appeler, t'appelles tes potes, tu leur fais signer l'appel, et on va avoir une candidature collective. J'ai pas besoin d'y aller, c'est bon. En France. Même dans la période prénatale, un enfant. Un enfant né de parents ouvriers a moins de chances de vivre en bonne santé qu'un enfant né de parents cadres, alors qu'ailleurs en, ailleurs en Europe... Excusez-moi, je vais éteindre le son. Salut Charlotte, j'espère que tu vas bien. Tu as sûrement déjà vu passer l'offre. Hein. Je voulais savoir si tu as postulé, parce que j'ai des échos en interne. Alors là, c'est vraiment catastrophique. C'est hein. ça, vraiment un ça événement vu, il n'y a plus de capitaine. Les employeurs euh, font grève depuis des mois, euh, sont sur les ronds-points, ne votent plus. Enfin voilà. Donc vraiment, il y a urgence. Postule, s'il te plaît. Merci. Je sais que c'est urgent, c'est pour ça que ça fait un an que la primaire populaire est en lice et qu'il se passe plein de choses. Ce qui est vraiment urgent c'est de signer l'appel, c'est de faire qu'il y ait 500 000 personnes et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une candidature commune et moi j'aurais pas besoin d'y aller. Cher Charlotte, j'ai vu votre profil sur LinkedIn. Je me permets de vous envoyer une offre pour laquelle je pense que vous seriez une bonne candidate. Euh, il s'agit du poste de présidente de la République française. Bon, au fond, font quoi pour être présidente de la République C'est une fonction comme une autre, il faut des compétences, médiation, facilitation, bien bosser ses dossiers, et puis surtout une vraie appétence sur la démocratie, écouter les gens, trouver des solutions communes. Bah je sais faire. Bon, allez, je suis candidate à la primaire populaire, signez l'appel. Bonjour Madame Marchandise, merci pour votre candidature au poste de présidente de la République. Nous serons ravis de convenir d'un entretien pour mieux comprendre vos compétences et vos aspirations. À très bientôt.